Dans mon, dans mon travail, je travaille avec une autre ville qui s'appelle Châteauneuf, juste à côté de, de Grasse, donc du côté de Nice. Euh, pareil, <rire> super, c'est beau aussi. Hein, parce que c'est dans la RPI niçois, alors Nice c'est très bétonné, mais là on est dans la RPI, donc c'est un peu plus préservé. 3000 habitants, et eux, donc le maire de la commune euh, a euh, mis dans son programme euh, l'autonomie énergétique et alimentaire et donc euh, il essaye de réinstaller des, des paysans euh, localement sur sa commune il a monté un bâtiment, il y a une cantine avec euh, 100% local ou bio parce qu'il n'a pas forcément tout, euh, tout bio 100% local ou bio avec une légumerie euh, quasiment zéro déchets générés et le bâtiment euh, communal qui, qui fait ça il récupère entièrement l'énergie, c'est un bâtiment super, super performant euh, et pareil euh, euh, on est en train de l'accompagner vers l'autonomie énergétique euh, avec euh, un méthaniseur. Donc à partir des déchets de la commune, on fabrique, on fabrique du gaz qui va être utilisé localement. Euh, L'électricité va être aussi produite à partir de, de photovoltaïques. Euh, euh, lui, il l'a mis carrément dans son programme parce que voilà, ça, ça avait du sens. Il est euh, sans étiquette. C'est quelqu'un qui est hyper pragmatique. Euh, alors c'est intéressant parce que alors lui sur le côté citoyen il consulte un peu mais c'est quelqu'un qui est très tourné vers l'action et dit ouais il, quand je lui ai posé la question il m'a dit euh, ouais c'est sympa mais tu sais bon voilà demander la vie à tout le monde ça prend un peu de temps et tout moi j'ai envie d'aller vite donc oui je consulte un peu mais quand même donc euh, c'est pas hyper euh, citoyen mais la volonté est quand même euh, intéressante 3500 3500 euh, et eux pareil ils sont au début, du, euh, ils, sont au début du, ils sont au début du projet euh, et on sent que y a, les communes ont un, un, un, ce, ce, cette question de l'autonomie énergétique euh, commence à être présente dans les, dans, les, dans les communes. Alors, après, il y a des plus grosses régies comme Grenoble euh, qui a euh, pareil, une mairie euh, écolo euh, qui, euh, se un peu, qui se tourne un peu, un peu vers ça mais qui est qui est, qui est parcellement. Et après il y a certainement d'autres exemples que je, que, je, que, je, que, je, que je ne connais pas. Mais on sent que ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est que moi ma vision des choses là-dessus, c'est euh, qu'on va pas. Enfin, faut pas confondre autonomie et autarcie. quoi euh, parce qu'il y a certaines personnes quand je dis euh, ouais putain l'autonomie énergétique c'est vachement bien et l'autonomie en général alimentaire, en ressources en eau, ça c'est vachement bien je fais oui mais bon c'est super égoïste tu le tournes vers toi, tout ça machin euh, non enfin moi je trouve que c'est tout à fait l'inverse euh, l'autonomie euh, pour moi c'est au contraire c'est se connecter à ton territoire aux autres personnes et pas vouloir forcément subvenir à l'ensemble de tes besoins parce que c'est quand même hyper compliqué donc tout en restant connecté à une maille plus large mais c'est d'abord considéré comment je peux réduire mes besoins, comment je peux adapter aux ressources que j'ai localement sans aller chercher une énergie fossile qui est produite à l'autre bout du monde, mais comment je peux m'adapter localement, et c'est ça, ça aller vers l'autonomie. Auto, et puis je compare souvent ça, à, la, à la, la divergence des fois, elle peut surprendre, mais au domaine de la psychologie, on parle souvent de, tu vois, d'autonomie et d'indépendance émotionnelle. Pour être heureux, pour être libre, il faut d'abord se reconnecter à soi, à qui tu es, à qui tu es à qui tu es à qui tu es vraiment, et être indépendant, mais ce qui te rend pas, ce qui ne te coupe pas des autres. Au contraire, quand tu es libre, connecté, ancré, aligné, et que tu t'aimes finalement, et que tu connais tes ressources, c'est d'autant plus facile de te connecter aux autres. Donc voilà, je ne sais pas ce que vaut le parallèle, mais en tout cas, moi il me parle. Euh, et, et, du coup, euh, et du coup, pour moi, l'autonomie énergétique, c'est pareil. C'est adapté à tes besoins pour mieux te connecter au monde, euh, au monde qui, euh, qui, qui t'entoure. Et, et je, trouve que, je, trouve que ça, je trouve que ça a du sens parce que c'est moins d'impact, donc euh, moins d'émissions de CO2. Puis il y a quand même la question de la résilience. Il hein. ne faut pas se leurrer euh, sans vouloir euh, tomber dans le fatalisme de la collapsologie. Euh, je ne sais pas du tout ce que vont donner les années à venir, mais plus on avance, plus quand même on peut se poser des questions sur ce qui peut nous, ce qui, ce qui peut nous arriver. Et produire son énergie localement, c'est aussi être plus résilient. Et mine de rien, ça vaut quand même le coup, je pense, de pouvoir se préparer à tout ça. Et du coup, là, tes exemples, enfin tes grands, plus grands exemples, des Molos, de Neuf, c'est plutôt des villages enfin, ou des petites villes ouais. <rire> Euh, Qu'est-ce qu'il est possible de faire, selon toi, dans une ville mmh. euh, Et sur euh, cette idée de gérer localement euh, le réseau, est-ce que euh, une ville est capable de faire Est-ce que, est que ça aurait du sens de recréer, imaginons que ce soit possible réglementairement parlant, est-ce que ça aurait du sens de, de créer des régimes municipaux <rire> euh, euh, Oui. <rire> Je dis ça parce que mon employeur va gueulé, mais c'est pas grave. <rire> euh, Ouais, je pense que oui. Alors euh, effectivement, euh, bah, c'est plus facile quand c'est plus petit, euh, c'est plus simple. Et puis en plus, on est dans des territoires qui sont euh, qui ont des ressources énergétiques qui sont… Enfin euh, tu vois, on est dans le sud de la France, beaucoup de soleil, de l'eau, il euh, y a de quoi faire quoi. Euh, Et donc du coup, c'est plus simple sur des petits, euh, sur des petits euh, villages, mais ils ont plus de ma à mettre en place parce que les collectifs sont plus petits, mais euh, ils ont moins de moyens pour arriver à gérer dans le temps et faire en sorte que ça se maintienne dans le temps. L'exemple tout à l'heure de la centrale qui n'a pas marché pendant 30 ans. Quoi. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait ramener ici Moi je crois pas mal euh, à ce que ça, ça commence par des petites poches, des groupements citoyens euh, qui soient euh, créés localement et qui mettent en place des mécanismes, parce qu'il y a des possibles commence à y avoir des possibilités réglementaires, notamment avec ce qui se passe autour de l'autoconsommation collective, que certains acteurs font par exemple à Nantes. Je pense à Kowat, euh, je pense à Alizé, euh, Enercop vient d'arriver, euh, tu vois. Euh, et, et donc je pense qu'il peut y avoir des petites zones, des quartiers sur lesquels ça s'est expérimenté. Où on considère l'autonomie à l'échelle d'un quartier, donc quelques centaines ou quelques milliers d'habitants, avec des Groupements citoyens, c'est ce que Covet commence à faire. Hein. Euh, des groupements citoyens pour investir. Euh, on est investi à 40 dans une toiture photovoltaïque, il y en a un qui a un toit, et voilà. Et ça, on peut le voir plus, plus largement. Et que ce soit des terrains d'expérimentation qui se connectent puis qui se grossissent au fur et à mesure. Et tout ça, très citoyen, appuyé par une régie ou en tout cas un service géré communément de, euh, avec. Euh, un accompagnement en termes d'expertise parce que c'est vrai qu'il faut une certaine connaissance euh, technique des choses. On peut tout imaginer les citoyens. Il ne faut pas du tout sortir les citoyens, il y, y, a, y a juste besoin. Quand on rentre concrètement dans les projets, il y a quand même deux, trois trucs techniques où c'est pas mal d'avoir des gens qui se connaissent un peu. Mais pour imaginer le projet, tout le monde peut y aller. Il voilà, ne faut pas se dire que l'énergie c'est un sujet d'expert, il n'y a que quelques personnes qui ont le droit d'en parler. Faux. Faux, vraiment. Il faut euh, vraiment qu'on conçoive qu ensemble avec euh, des personnes de tous horizons. Euh, et qu'ensuite, euh, voilà, il y, y a un certain, c'est juste un support, tu vois, la, la, la, la, la, la technique. Mais ça doit, on ne doit pas être drivé par la technique. C'est ça qui nous a mis dans le mur, quoi. Euh, juste, on, on la conçoit, on, on la conçoit ensemble. Donc, je pense que c'est possible euh, de, de ramener ça dans les villes, de ramener ça, de ramener ça dans les villes, quoi. Même en termes de potentialité, c'est-à-dire euh, la capacité aussi de production par rapport à la consommation qui est avoir ah. dans de la ville. Ah oui, c'est un gros sujet ça. Euh, Ouais, il faut voir ça, alors peut-être pas à l'échelle de la ville, euh, c'est ce que dit beaucoup Virage énergie climat euh, et qui ont fait ce scénario en 2013 qui est une déclinaison locale de mégawatts yeah. qui pour moi est la, est la référence de euh, euh, Ouais il faut voir ça à une maille un peu plus large parce que localement dans une ville aujourd'hui c'est trop dense pour arriver à produire toute l'énergie dans la ville ou alors il faudrait vraiment qu'on diminue beaucoup beaucoup nos besoins, alors je pense qu'on peut réduire nos besoins de moitié moins. Euh, donc déjà, as fait un. Hein, c'est la priorité, et on parlait l'autre jour, tu vois, là, on fait des coopératives euh, pour, un, pour localement installer des ENR, on peut faire des coopératives de sobriété énergétique. Hein. C'est pas moi qui ai l'idée, on en parlait l'autre soir, je, ça m'était jamais venu à l'idée, je trouve ça juste génial. <rire> tu sais, on est tellement dans cette logique encore, même nous, productivistes, de se dire « ouais, on va produire euh, des ENR ». Non, non, les amis, on va déjà m'en consommer et Pro, on verra pour produire des ENR. Et donc du coup on peut faire ça, et après effectivement il faut faire ça de en, en coopération avec euh, les territoires, les territoires euh, voisins euh, pour parce, parce que c'est clair qu'on ne peut pas tout produire, euh, tout produire sur, sur Nantes. On m'a donné le chiffre il y a pas longtemps, j'ai pas le chiffre à Nantes, mais euh, à Paris la, la capacité, euh, ah non c'était pas énergétique, c'était alimentaire, mais je vais donner le chiffre quand même, à Paris si on végétalisait euh, la ville etc. on peut nourrir 4% des habitants, tu vois. C'est pas beaucoup. Ah non, je pense que ça va être comparable et les chiffres en énergie doivent être pas même si tu couvrais les, les toits de, de, de, de panneaux solaires. Et puis il y a aussi le, le problème en électricité et en énergie. Enfin, c'est surtout le problème de l'électricité parce qu'il y a d'autres énergies. Il, peut y avoir, en fait, il faut un mix hein, entre différentes énergies le lec, le gaz, les réseaux de chaleur, le bois, tout ça. L'électricité, le problème, c'est qu'elle se stocke très très mal. Et donc, du coup, il faut essayer d'adapter la production à l'instant T avec la demande. Et donc, du coup, c'est un, un truc à gérer aussi. Mais non, c'est pas que à l'échelle de la ville, mais, mais on peut commencer par une gestion, par une vision locale et par une réappropriation par des petites poches, je pense. Je pense. Les microgrids, au sens des connexions, se développent pas mal en Asie, parce que là-bas, enfin, le développement euh, là-bas est tellement important qu'ils sont en train de zapper l'étape centralisée qu'on a connue. Ils passent de, en fait, on, euh, on passe de euh, pas d'alimentation en électricité à euh, direct un microgrid, quoi parce qu'en fait il n'y a, a rien autour donc là ok ça peut s'entendre mais là où finalement euh, en France et en Europe en général on a euh, construit ensemble des réseaux publics euh, d'énergie, autant s'en servir parce que euh, ça a vachement de valeur et, et, et du coup euh, voilà c'est très utile, c'est une vision qui est défendue par NegaWatt, par Espul aussi euh, qui est une association qui promeut le photovoltaïque en France et, et, qui a fait les premières centrales photovoltaïques et que je, à laquelle je souscris. Quand même, quand même, quand même, quand même pas mal. Tous les projets qui sont venus, soi-disant, d'en haut, d'experts. Moi, j'ai été par exemple à Amland, euh, aux Pays-Bas, qui est une île qui, pareil, tend vers l'autonomie énergétique, là, qui me revient. Euh, euh, voilà, il, il a fallu que les citoyens soient impliqués pour que ça marche, même si l'idée est venue, un groupe d'experts, il faut que... Il faut, que, il faut que, les citoyens soient, euh, soient impliqués parce que sinon, euh, sinon ça marche pas quoi. Les gens sont désintéressés et, et ça tient, et ça tient pas le coup. Du coup, là, je pense à euh, deux euh, prendre attention parfois objections que les gens euh, évoquent beaucoup. Euh, Déjà, quand ils entendent parler de micro-réseau, en fait, il euh, y, y a un côté. Où, bon, bah, la, la, la gestion du réseau central, euh, une gestion centralisée du réseau, ça permet l'optimisation, ça permet aussi euh, une forme d'égalité, d'équité euh, entre euh, tous les citoyens français, euh, de la péréquation tarifaire, etc. etc. Du coup, est-ce que, est que toi, il euh, y, y a beaucoup de gens qui disent Ah, mais attention, danger, si tout le monde se met à. à dans ma tête, j'entends déjà tous les contre-arguments et j'ai du mal à me faire mieux la question. Mais plus ouais, d'un territoire complètement morcelé avec plein de, de micro-réseaux qui ne se déconnecteraient pas, mais plein de, de micro-réseaux, est-ce qu'on peut quand même maintenir une péréquation territoriale, etc. Mmh. Ça fait partie souvent des de, de trucs de la solidarité en fait, entre les différents territoires, notamment la Bretagne, par exemple, qui est un territoire qui produit de, de très peu d'énergie. Ah, bon, ouais, quasiment pas, ouais. a euh, du coup il y, a, il, y a souvent, euh, il y a souvent ça qui émerge euh, et après le truc qui est, euh, il y a des gens parfois qui disent euh, ah mais euh, on dit finalement que euh, les nouvelles façons de produire de l'énergie, donc beaucoup de photovoltaïque euh, ou l'éolien les gens disent mais est-ce que c'est vraiment plus efficace finalement euh, énergétiquement parlant est-ce que c'est vraiment plus écolo notamment par rapport au matériaux qu'on utilise, etc. T'as et ouais, beaucoup, beaucoup de questions là. <rire> euh, alors je vais commencer. Alors il y a deux grands points dans ce que tu dis. Il y a le, le réalisme de, de, des ENR et est-ce que c'est vraiment écolo et la péréquation tarifaire. Euh, c'est pas des sujets simples. Sur le deuxième, euh, ouais ben. Bah, j'ai pas mal lu notamment le bouquin de Guillaume Pitron sur la guerre des métaux etc. Et effectivement aujourd'hui on peut considérer que la façon dont on produit les énergies renouvelables peut poser quand même clairement question en termes d'émissions de CO2 et euh, de, de polluants locaux parce qu'on délocalise une production aujourd'hui beaucoup en Chine et un peu en Allemagne donc on va polluer ailleurs. Euh, ça résout pas euh, directement le, le problème du CO2, alors ça en produit quand même miens, moins que des énergies fossiles hein, d'après les sources qu'on peut d'après les sources qu'on peut qu'on peut, qu peut trouver, mais c'est pas zéro émission du tout quoi. Donc du coup euh, c'est ce qu'il est toujours avant. Sobriété énergétique, en avant les amis, il faut qu'on change de mode de vie, mais complet quoi, il faut qu'on se change nous-mêmes, euh, c'est à nous. Alors pour moi la responsabilité, je fais juste une divergence. Hein. Je ne pointe pas euh, la responsabilité individuelle, mais à mon avis, euh, il y a nous en tant que personne, on doit évoluer, nous collectivement on doit fonctionner différemment, et donc du coup voir comment est-ce qu'on gère les communs, et nous en tant qu'institution qui doivent bouger, puis les deux entreprises doivent évoluer. Et donc du coup, je pense qu'il faut arrêter de se renvoyer la balle les uns les autres. Hein. Tout, le monde a, tout le monde a sa part de, sa part de responsabilité. C'est sûr que nous, à titre individuel, c'est plus facile de bouger, euh, donc il faut le faire, et après, mais après il ne faut pas se le hein. il faut que les élus, euh, les communes, les multinationales, les entreprises se bougent aussi parce que, parce que voilà, et, et, et ça, ça, ça faut que ça aille. Bref, donc euh, sur, les, sur les ENR, elles ont un impact et le problème effectivement euh, c'est euh, la ressource. Aujourd'hui on n'a pas assez de ressources sur cette planète euh, pour arriver à produire des ENR pour tout le monde euh, euh, en continuant de, de, de vivre comme on, comme, comme on vit. Quoi. Donc, il faut qu'on change, ensuite une fois qu'on euh, arrive à changer, il faut qu'on produise, donc qu'on soit plus sobre, ensuite qu'on soit plus efficace, le triptyque mégawatts, hein, donc qu'on produise l'énergie plus efficacement, et enfin, qu'on euh, qu produise l'énergie restante avec des énergies renouvelables, qui ont du sens effectivement quand euh, bah, déjà tu as fait tout ce travail en amont de réduction et d'adaptation des besoins. Donc, euh, je pense que oui, je pense que les low-tech ont vraiment une place de choix, on peut tous, je fais des bulles avec ma bouche, on peut tous euh, facilement construire son petit panneau solaire thermique euh, avec un, un tuyau de cuivre euh, qu'on va essayer de récupérer quelque part, dans lequel on va faire passer de l'eau, le soleil va chauffer, ça va faire une autre chose, moi je suis à fond là-dessus. L'OTEC et les poils de masse, à euh, là, dont je parle souvent, on fait à Nantes. Euh, voilà, donc il euh, y, y, y a plein de choses, et puis bah effectivement peut-être qu'on va... Euh, alors, donc on peut encore essayer de, de, de produire euh, voilà, des, des systèmes qui sont un peu plus high-tech, le photovoltaïque, des' ici quand même un peu de technologie, l'éolien, il euh, euh, y a la méthanisation, euh, des réseaux de chaleur, etc. On peut essayer de les développer. La question c'est, euh, si un jour on a un problème avec l'accès aux ressources, c'est comment on les entretiendra, mais bon, on, on verra à ce moment-là. Donc... Euh, euh, euh, euh, Effectivement, je suis en désaccord avec le greenwashing ambiant qui serait de dire on va mettre des ENR partout et tout le monde va rouler avec des véhicules électriques et tout va bien. Non, ça ne marche pas ça. Ça, c'est le mur, les limites, ça accélère le, le fait d'aller dans le mur. Mais par contre, de se, dire, moi, je, de se dire, oui, on va réduire, on va changer nos modes de vie, réduire notre, réduire notre consommation et le restant, on le fait avec des énergies renouvelables. Ça, ça a plus de sens à mon sens. Voilà pour la deuxième question. La péréquation tarifaire. Oui, effectivement, il ne faut pas que euh, ça soit un truc de riche et qu'il euh, y ait quelques personnes euh, qui en tirent le bénéfice. Après, pour reprendre les mots de certaines personnes que j'ai déjà entendues, si des personnes qui ont de l'argent euh, veulent mettre leurs moyens dans des choses qui ont du sens, laissons-les faire. Euh, à la limite, pourquoi pas Par contre, effectivement, il faut que ce service public de l'énergie qui peut être relocalisé, ce régi ou autre chose, je ne sais pas quel format ça va, veille effectivement à ce qu'il y ait une certaine solidarité entre les personnes et que, et que des personnes qui ont moins de moyens euh, ne puissent pas... Euh, euh, euh, se retrouver sans énergie parce qu'elle devient, qu devient trop chère et ça, ça peut se gérer, par j'imagine des mécanismes économiques sur lesquels je ne pas mais, mais je pense qu'il y a des choses qui sont possibles il y a certaines personnes qui disent l'énergie est un bien commun, elle peut être gratuite elle devrait être gratuite on peut imaginer que voilà, on, on investisse collectivement là-dedans alors, pourquoi pas, ça résout le problème là le X c'est que quand même il euh, y a un mécanisme sociologique qu'on appelle euh, l'effet rebond euh, qui est quand même assez relou et qui fait que, ben merde, on est quand même dans l'humanité, quand un truc est gratuit, on a tendance à s'en servir sans trop y faire gaffe et il y a ce, ce petit point derrière qui, qui quand même peut poser peut poser question Bon moi j'ai pas forcément la réponse là-dessus, ce serait intéressant qu'on ait, qu ait un débat mais je pense que voilà, la, la, solidarité, la solidarité pourra pourra jouer quoi puis, puis merde moi je suis en fait je suis quelqu'un de positif et j'ai confiance en l'espèce humaine quoi. franchement on a été capable de faire des choses magnifiques on est capable de changer et euh, on est capable de faire quelque, de faire quelque chose quoi donc euh, ouais. on va y arriver quoi <rire> <Voilà>. <rire> sur cette transition enfin sur une transition possible low tech en fait t'as de mmh. dire euh, en fait, on peut fabriquer nous mêmes presque pour euh, de l'autoconsommation euh, directe euh, euh, des, des moyens de produire de l'énergie il euh, y dans en fait, de la discussion euh, le 7 mars il y a quelqu'un qui disait en fait on peut produire euh, nous-mêmes peut construire nous-mêmes des éoliennes. Il y a des gens qui parlent de petites éoliennes comme la maison autonome, euh, petites éoliennes, etc. Tout ça ça te semble des modèles, euh, des trucs à creuser selon toi, enfin à vraiment mettre en place, même en ville, est-ce que c'est possible Enfin, ta question un peu sur c'est une création vraiment de tech, voilà, un peu plus loin que ce que tu il y a un truc qui fait peur aussi, enfin ce truc du, du Smart Grid dont je parlais tout à l'heure. voilà. Est-ce que finalement, euh, mettre euh, des machines partout qui, qui, euh, qui mesurent partout et qui en plus du coup vont nous dire un peu quand est-ce qu'on doit faire telle ou telle, telle, ou telle chose euh, Est-ce que c'est enfin, est -ce est J'ai pas trop parlé le 7 mars là-dessus. Euh... J'ai été chef de projet SmartDrid dans un centre de recherche. Euh, c'est un sujet vraiment que je connais bien. C'est du greenwashing aujourd'hui. Ça, ça, ça me fait un peu mal parce que j'y ai passé plusieurs années en en étant convaincu et, euh, et en me disant au bout du compte, ouais, en fait, euh, aujourd'hui c'est vu comme un business, euh, surtout pour les personnes qui vont vendre des bois-boîtes parce que ça nécessite des équipements technologiques qui sont assez poussés. Euh, et donc se dire on va faire des smart grids et on va mettre de l'électricité renouvelable euh, qui va être euh, qui va compléter le nucléaire et on va faire une muse avec l'électricité chez les gens. C'est très aléatoire, c'est très coûteux, c'est très coûteux en ressources, euh, qu'on a du mal à recycler. On ne sait pas, attends, dans l'électronique on ne sait pas séparer les matériaux. Hein. Tout ça, ça devient un vaste globique bouga dont on sert euh, dans les bâtiments euh, et tout le machin, donc au on de faire recycler, euh, c'est du bullshit. Hein. Donc euh, Donc euh, non moi les Smart euh, j'ai un vrai problème avec ça. Alors après c'est jamais tout blanc, tout noir. On peut imaginer une utilisation raisonnable de ça, où on peut rendre certaines productions et certains usages un peu flexibles et s'en servir à dose homéop homéopathique, mais ça ne doit pas masquer le problème principal du besoin de modification de nos comportements. Okay c'est toujours vendu genre. « Ouais, alors c'est bon, en fait, ne change à rien, on va mettre des bidules électroniques dans tous les sens et tout ira bien. » Faux. Euh, pardon, c'est très tranché ça, mais, mais vraiment, ça me tient à cœur. Euh, euh, voilà, donc ça, euh, moi, je... je J'y crois, crois, crois pas trop. Donc ça c'était euh, le Smart Read, mais tu m'as posé une autre question. Ouais, les low-tech. Ah oui en gros ma position sur les différentes low tech. Dans la pyramide de Maslow, un des premiers besoins, ça doit être se chauffer avant de pouvoir manger, enfin euh, après euh, devoir manger, boire, etc. Donc déjà c'est comment on chauffe. Donc euh, déjà, ils bien nos maisons, faisons des maisons bien bioclimatiques qui soient bien orientées. Alors ça c'est pour le neuf, le problème c'est pour l'existant, comment on fait Est-ce qu'il n'y a pas moyen de. Euh, voilà. de rénover un peu nos habitats, collectivement, si, mais en fait tout ça c'est une question de temps. Euh, on peut décider à un moment de se dire, euh, putain, je vais... moi c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, j'en ai marre d'envoyer des mails et des powerpoints, euh, je, pourrais, je préférerais passer mon temps à aider mes voisins à ce qu'on rénove nos maisons pour qu'elles consomment moins d'énergie, tu vois, et on peut, on peut le mettre à faire ça, donc déjà comment on se chauffe différemment, après il y a des moyens qui existent, des poêles de masse, euh, et des, des rocket stove, il y a des chaudières aujourd'hui qui existent, qui sont très efficaces. On peut monter des petits réseaux de chaleur. Attention avec les réseaux de chaleur à la pollution locale. On a vu le cas à Trente il y a un gros problème avec ça, c'est un réseau de chaleur au bois qui paraît très vertueux. Le problème, c'est que le bois, ça émet des particules dans l'atmosphère. C'est pas mal en termes de CO2, quoique c'est discutable. Donc c'est toujours des sujets hyper compliqués parce que c'est un peu pollure d'oignons. Mais par contre, en termes de pollution locale, donc d'émissions de polluants, c'est pas moyen, t'as des particules, si tu la respires, c'est pas, pas cool hein, euh, la, la combustion, du, la combustion du, euh, du bois en fait de ce point de vue-là. Vue Donc euh, voilà, il n'y a, y, y a pas de solution miracle. Tout a un impact. Alors après dans le détail, est-ce qu'une petite éolienne, si tu arrives à, à trouver de la récupération, euh, ouais ben bah moi, moi je trouve ça intéressant, ouais. Si tu arrives à, à te sourcer avec des matériaux locaux, enfin moi je connais pas ça hyper bien mais apparemment c'est. Apparemment c'est euh, possible. Euh, il y a le solaire thermique qui est pour moi le, le, le, le, le, le must du low-tech parce que ça nécessite peu de matériaux. C'est un serpentin que tu mets dans un cadre avec un panneau en verre noir. Il faut arriver à récupérer tout ça quelque part, mais je me dis que je peux à peu près y arriver. Le photovoltaïque, c'est quand même compliqué euh, localement. Hein, c'est voilà, du silicium avec euh, enfin, ça nécessite certaines technologies. C'est compliqué à faire en version low-tech, hein, euh. en tout cas, pas à ma, pas à ma connaissance. Eh bien, merci beaucoup, Gégis, pour tout ce que tu nous as... Yes, c'était cool <rire> Dernière question pour un peu euh, conclure sur euh, bah, un peu un rêve, un souhait, un... ta priorité pour euh, ce qui devrait se passer à Nantes en termes d'énergie ou pas derrière. Ouais, C'est quoi un peu ton envie, ton élan, -ce que, envie Est ce que tu as envie de voir apparaître dans cette journée Est-ce que tu veux qu'elle développe la. Alors. <rire> <mon> rêve. <rire> Euh, moi, mon rêve, c'est qu'on s'arrête, parce que, euh, en fait, si, mon rêve, c'est qu'on stoppe la machine, en fait. Et je pense que ça commence par là, c'est que, euh, on arrête tout ce qu'on fait, quoi. On continue à faire tourner le truc, mais on arrête cette machine infernale de la surconsommation dans, euh, dans, tous, les, dans, tous, les, dans tous les sens, on se pose. Et on se prend le temps, ok, on a fait n'importe quoi. Sur les 24 heures qu'a duré la Terre, notre durée de vie annonce 3 secondes sur ces 24 heures-là. Et on est juste en train de tout massacrer, de prendre en otage les autres espèces, les lisons, de saccager la biodiversité. Donc on se calme, on se pose, et qu'est-ce qu'on veut faire Donc mon rêve c'est ça, c'est qu'on fasse ça à Nantes. On oui, dit souvent, oui le truc c'est ailleurs, ok, mais faisons-le déjà chez nous, on s'arrête et on discute. Il y aura toutes les idées, etc. Il y aura des gens qui ne seront pas d'accord, pas de problème. Mais, mais, mais finalement, je pense que des gens qui souffrent et des gens qui, sont, qui ont envie que les choses évoluent, au fond, on est plus nombreux. C'est juste qu'il y a plein de gens euh, où on est pris dans le truc du quotidien, ils se disent « ouais, mais non, ça peut pas changer ». Non, non, on peut changer les choses. Enfin, franchement, on a fait plein de trucs. Il ne faut pas me faire croire qu'on ne peut pas changer. Voilà. Donc mon rêve, c'est ça. C'est qu'on qu s'arrête, qu'on réfléchisse et qu'on construit ça. Et alors plus particulièrement dans le monde de l'énergie, c'est que voilà, des groupements de personnes passent euh, bah, leur temps euh, dans leur quartier pour voir euh, « ok, comment est-ce qu'on fait pour… »« qu'est-ce qu'on a comme ressources ?» On observe « comment est-ce qu'on fait pour s'alimenter euh... ?» Plus localement, comment est-ce qu'on fait pour produire l'énergie, pour récupérer l'eau, comment est-ce qu'on fait pour euh, éviter d'avoir euh, trop de déchets, qu'est-ce qu'on a comme ressources, qu'est-ce qu'on met en place comme mécanisme et comme service commun pour, pour mettre ça en œuvre Il ne faut pas voir que sous l'angle énergie, il faut voir ça systémique. Et puis surtout, mon rêve aussi, c'est qu'on arrête de se dire qu'il y a des solutions miracles et qu'on sait tout. On sait rien sur rien et il faut l'accepter quoi. On sait rien sur rien et... et... La nature, elle est belle parce qu'elle est complexe et il faut arrêter de chercher à la comprendre et de la maîtriser. On la laisse faire, on pose un peu le, le cerveau, on arrête la puissance planificatrice et on commence par faire simple, des petits exemples, et de, et de, développer, et de développer ça. Et de faire ça euh, vraiment ensemble, dans la bienveillance, dans l'accueil, avec la nature, avec l'origine. Avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec voilà, mon rêve, c'est ça.